Ce qui nous définit, ce sont des valeurs qui traversent le temps. Un savoir-faire d'excellence, perpétué par des hommes et des femmes, qui œuvrent pour la satisfaction de tous. Chez nous, l'artisanat fait la force et la matière crée du lien entre ceux qui font et ceux qui reçoivent. Notre regard est ambitieux et résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes fabricants de confort, nous sommes innovants, nous sommes MMO.